Hello, c'est Leandro et aujourd'hui, je vais vous présenter le top 11 des questions que les gens se posent sur la formation parce qu'il y a énormément d'idées reçues et qui bloquent les gens pour avancer dans leur projet. Alors, c'est important que vous sachiez enfin la vérité et on commence tout de suite avec la question numéro 11. Question numéro 11, quel sujet marche le mieux en ce moment Il n'y a pas de sujet qui marche mieux Qu'un autre en fait. Ce sont les conseils que vous donnez qui sont le bon sujet à traiter et après tout le reste est dans le marketing. Question numéro 10. Est-ce que vous devez avoir des diplômes pour avoir le droit de donner des formations On parle bien du droit et il n'y a aucun diplôme à avoir pour avoir le droit de donner des formations, pas du tout. Elle se construit autour de votre expérience et de vos conseils. Après, le reste c'est à vous de voir. Question numéro 9. Est-ce que vous avez besoin d'être un expert dans un domaine Non, vous n'avez pas besoin d'être un expert dans un domaine. D'ailleurs, pour certaines personnes, vous êtes déjà un expert puisque vous en savez plus que qu'elles sur le sujet que vous allez traiter. Et c'est à partir de là que l'expertise commence. Question numéro 8, comment transformer vos conseils en formation Vous avez déjà conseillé quelqu'un Vous lui avez donné des pistes pour se sortir du problème qu'il avait Est-ce que vous lui avez donné ça dans un ordre précis, des choses à faire Eh bien, c'est là que construit votre formation. Vous devez utiliser les conseils que vous lui partagez et les donner dans un ordre précis pour qu'il atteigne son objectif. Ok Attention, là on rentre dans le du panier des questions question numéro 7 comment construire un programme de formation avec une structure précise en effet et vous suivez la méthode que vous vous avez créé vous pouvez construire un programme qui cartonne en suivant la méthode étape 1 étape 2 étape 3 que vous vous dites à vos clients de faire pour qu'ils obtiennent du résultat question numéro 6 que devez vous dire dans votre formation bah, vous dites ce que vous savez, ce que vous avez à partager, racontez votre passion avec vos mots en étant sincère et honnête. Question numéro 5. Quel est le matériel nécessaire pour se lancer Un ordinateur, Internet, c'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Question numéro 4. Devez-vous être bon en informatique Est-ce que vous savez allumer un ordinateur et envoyer un email Au top. Alors, pas besoin d'en savoir plus. Le reste, c'est que du traitement de texte. Et voilà nous sommes arrivés au top 3 des questions que les Français se posent sur la formation. Question numéro 3, combien de temps doit faire une formation Le savoir ne s'arrête pas au bout d'une heure en fait. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour aider les personnes qui vous font confiance à travers votre formation. Donc, vous devez prendre le temps de dire tout ce que vous avez à dire. Question numéro 2, est-ce que vous devez avoir une équipe pour créer une formation Non pas du tout. Même si vous pouvez choisir de collaborer avec d'autres personnes, ce qui est important, c'est de vous rappeler que c'est vous qui maîtrisez le mieux les conseils que vous comptez partager. Et surtout, ne faites une formation que sur ce que vous, vous connaissez. Ne cherchez pas à former les gens sur des choses que vous ne connaissez pas. Et enfin, la dernière marche du podium, la question que les gens se posent le plus. Le top 1. Question numéro 1. Par où on commence quand on part de zéro et bien ça, c'est mon domaine. Je partage depuis.. Plus de 5 ans, mes conseils, j'ai accompagné aujourd'hui plus de 1698 personnes. Alors aujourd'hui, je suis capable de vous dire exactement par où vous pouvez démarrer et en vous donnant tous les outils et votre plan d'action pour entrer dans la formation d'un pas décidé. Que vous connaissiez, que vous commenciez de zéro, que vous soyez déjà à votre compte, vous allez pouvoir avoir toutes les réponses à vos questions et savoir comment la formation peut vous aider à réaliser vos projets dès maintenant. Il vous suffit pour ça bah, de participer à la nouvelle masterclass que j'ai mise en ligne. Vous allez avoir une méthode précise qui va vous permettre de partager vos conseils, vos connaissances pour vous garantir bah, une vie épanouie sans rester bloqué par de fausses idées, de fausses présomptions. Et oui, la masterclass en ligne est totalement gratuite. Alors, J'en vois déjà quelques-uns qui sont sceptiques, qui se demandent s'il y a un piège, mais non, loin de là, c'est à vous de prendre cette décision de vous inscrire ou pas. Et si vous voulez avancer dans votre projet sans vous poser la moindre question, cette masterclass va vraiment vous aider. Que vous soyez un débutant qui essaye de savoir par où commencer ou quelqu'un qui dirige déjà sa propre activité mais qui a du mal à capter plus de clients, cette masterclass en ligne vous offre des informations précieuses. Alors, inscrivez-vous. En cliquant sur le bouton qui se trouve en, en haut, en dessous, ou, ou peu importe. Vous pouvez choisir de participer à la masterclass dès aujourd'hui ou demain. Et réservez votre place dès maintenant pour avoir un aperçu de ce que beaucoup appellent l'Eldorado de la formation. À très vite dans la masterclass.